C'est précisément la même réponse par rapport à ta question de couper la parole à l'autre. Les deux sont, sont la même chose. Les deux sont strictement la même chose. C'est-à-dire que tu essaies de prendre ta place par des moyens qui te permettent de cacher ta fragilité. Voilà comment je pourrais répondre d'une autre manière à ta question. Tu veux cacher ta sensibilité. Tu veux cacher que tu es dépendant des autres. Donc tu fais tout pour t'éloigner des autres par tous les moyens possibles. Mais en fait, tu es, es simplement en train de... Tu es, es comme un enfant qui euh, a une envie de dormir énorme, mais qui, qui du coup est d'autant plus excité, d'autant plus nerveux et, et, et euh, fait d'autant plus n'importe quoi alors que son seul souhait, c'est d'être bercé dans les bras de sa maman et de son papa. Tout simplement. Il n'y a rien à changer dans ta structure. Tu as, as une exigence envers toi-même qui est folle. Tu penses devoir changer. Tu penses être imparfaite. Et si j'ai bien un message pour toi, et quand je dis toi, je te parle autant à toi qu'aux autres, qui vont regarder et qui regardent maintenant, c'est que tu n'as rien à changer en toi. C'est ça le secret. Est-ce que tu acceptes cette part fragile, cette part qui semble cassée, qui boite Est-ce que tu vas écouter sa plainte Juste la reconnaître. Et c'est une fois que tu poses ça, une fois que dans ton écosystème personnel, tu viens euh, remettre à sa vraie place ce, euh, ce, ce, ce, ce, ce truc qui demande juste à exprimer, en fait. Tu la sens ou pas Est-ce que tu sens cette énergie qui demande juste à ce que tu lui laisses de la place Donc, trouve quelque chose. Parce que savoir pourquoi, savoir... Vouloir savoir pourquoi, savoir... Vouloir savoir qu'est-ce qui peut être changé, c'est... À mon sens, c'est vraiment quelque chose qui n'est que mon regard. Ce n'est pas quelque chose de sain. Mais ça ça ne, ça, ça ne concerne que moi. Tu vois, c'est un peu... Il euh, n'y a, a pas à changer. Il n'y a rien à changer de toi. Il y a juste à reconnaître qui tu es. Et je ne répéterai jamais assez ça. Reconnais qui tu es. Reconnais ce qui vibre maintenant. Et si je te place ça sous des termes un peu plus euh, mécanistes, tu essaies d'interagir avec les gens avec une image de toi, et pas avec ce qui vibre à l'intérieur de toi. Voilà. Voilà ce qui a vraiment travaillé. Pour reprendre tes, euh, tes termes. Voilà ce qui doit être changé. Interagis avec l'autre à travers, en, en partant de ce qui vibre maintenant. Oublie les théories, oublie, euh, oublie la CNV, oublie, oublie tout ce que tu as appris, oublie la bonne élève, oublie l'exigence, oublie de, le « je dois absolument être écouté » et écoute-toi D'abord, et crée un espace pour ça à l'extérieur, dans tes interactions.